Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, aujourd'hui on va parler Golden Carotte Made in Lilith, ça faisait longtemps. On va parler Paris pour cette grande finale de la Ligue Osiris et KVK aussi, de l'énormissime à venir en KVK. Mais avant cela les amis, comme d'habitude en ce vendredi, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, pas d'excuses pour ne pas venir sur le Discord. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'Overlay. N'hésitez pas à nous rejoindre les amis. On va immédiatement commencer. Alors déjà sur le calendrier des events, hein, rien de particulier. C'est un petit peu éclaté, éclataxe au troisième sous sol en ce moment. Mais heureusement, on a les paris de la grande finale. Ouais, on n'a plus rien à part le MGE. C'est un peu vide niveau event. En tout cas, rien d'original. Ce qui veut dire, ce qui veut dire quand même, qu'on devrait, je pense, très prochainement, manger un patch. Un petit patch avec des events. On est le 6 janvier. Il y a, on a quand même pas mal d'évents hein, qui devraient arriver, on a les events du mois de janvier et surtout on va aussi avoir les events du nouvel an chinois avec pléthore de bundles, hein. Lilith va nous donner des enveloppes rouges et va surtout nous faire payer des enveloppes rouges un hein, max avec des bundles pour ce nouvel an. Les amis, donc sur la grande finale de la Ligue Osiris, bon, on doit bien l'avouer, on s'est un petit peu raté. Alors on ne s'est pas raté, on a pris un risque, on le connaissait. Les GV77 n'avaient pas grande chance de gagner, mais cette probabilité existait quand même. Hein. Pareil pour les 89CG, ils avaient fait en sorte que les One V, comme je vous l'ai dit, apparemment on dit les One 5, les One 5 et les 60GT, alors les 60GT au moins on dit les 60GT, face donc l'un à l'autre, ils les avaient évités en demi-finale et donc là on a une cote qui est quasi fixe et regardez, ça nous donne quand même à chaque fois les paris et surtout les grandes finales des données très intéressantes. Donc le match a lieu dans deux jours. Les paris ferment dans un jour, 15h, 6 minutes et 22 secondes, très précisément. Et franchement, regardez le petit. Je vous le montre avec le petit curseur là. Regardez, j'utilise pas souvent ça sur cette zone là. Voilà, on a le nombre de paris en cours. Et nous avons, et regardez bien ce nombre hein, quand il sera arrêté samedi juste avant le reset, parce que je crois qu'après ils le font disparaître, hein, c'est des malins, 535 503 gouverneurs qui ont parié. Alors attention, derrière un pari ou un gouverneur, il peut y avoir plusieurs comptes, donc plusieurs paris. Par exemple, moi je parie avec mes trois farms plus mon main, ce qui fait que j'ai quatre paris. 535 503. C'est vraiment très très faible, les amis. Sachant que normalement, normalement, tous les joueurs actifs hein, vont parier. Je me rappelle la, la grande finale, même pas la finale, il y a de ça deux saisons. On pourra retrouver la vidéo hein, sur ma chaîne. On était à 1,2 million ou 1,3 million de paris. Là, 535 000, Moi, ça m'inquiète. J'ai l'impression, quand même, que. Le jeu, petit à petit, diminue la taille de sa communauté. Alors, est-ce que Rock va s'arrêter C'est un débat qu'on pourra avoir dans un live ou dans une prochaine vidéo. On pourra en parler en ce début d'année 2023. C'est peu probable que Rock s'arrête hein, en tant que tel. Mais est-ce que ça va devenir vraiment un jeu beaucoup plus confidentiel qu'il ne l'est Là quand même, 535 503, le chiffre me paraît très très très faible. Et moi-même, je trouve ça assez assez étrange. Bref, on en reparlera les amis. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis. Et surtout, si vous constatez hein, que la communauté se réduit, c'est vrai quand même que c'est relativement inquiétant de voir aussi peu. Est-ce qu'ils vont sur d'autres jeux D'ailleurs, il y a d'autres jeux hein, qui vont arriver qui vont être du très très lourd, comme Call of Dragons par exemple. Un jeu On reparlera aussi, vous verrez très prochainement des vidéos sur ma chaîne de ce jeu-là, mais pour le moment, donc, c'est pas glorieux 535 000. J'espère, ça se trouve, que tout le monde va voter vendredi, samedi, euh, et j'allais dire dimanche, mais non, juste avant le match. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. Donc, pour le pari, on a vraiment un très gros avantage des 60 GT face au One V. Pourquoi Parce qu'il me semble hein, que les 60GT ont sorti euh, les One V euh, dans un précédent tournoi. 209 millions d'oriques de cagnotte côté One V, 605, presque 606 millions de cagnotte côté des 60GT. Donc on a un ratio un tout petit peu plus faible que 3. C'est un ratio, je vous l'avoue, qui n'est pas très élevé, mais quand même. Beaucoup de joueurs pensent que les 60 GT devraient gagner assez facilement ce match. Au niveau des scores de tombeau, qui sera le leader du tombeau, qui sera le leader du score d'occupation, qui sera le leader de la mise à mort totale et qui sera le leader du score de provision, il faut parier. Alors. Sur la provision, moi je parie sur les 1V et on va mettre ouh, 200 quand même. Hein, et ça fera x2, ça va nous dépecer pas mal. Sur, bah, on va quand même le faire, On va quand même le faire. ça me fait un x2, ça me fait un x2. Alors que de l'autre j'ai presque un x3. Hmm, J'hésite, ça me fera perdre 800. Allez, on va quand même le faire. En provision, je mets les 1V. En score de mise à mort totale, je mets les 60GT. En score d'occupation et de tombeau, c'est là que ça va être le plus chaud. Les One V sont très forts en occupation et très forts en tombeau. Les 60 GT aussi. Je ne pense pas que les deux seront sur le même. On ne peut pas et avoir l'occupation et avoir le tombeau. Est-ce que les binômes, qui sera le plus fort sur la gestion de l'occupation et des tombeaux Il va falloir faire un choix là. C'est un choix assez compliqué. Hein. J'hésite moi-même. Hein. Je me dis que sur l'occupation, ça peut être les 60 GT et sur le, le tombeau, ça peut être les 1 vie comme ça peut être l'inverse. Je pense que sur le tombeau, les 60GT vont vraiment être très forts. Et je vais dire que sur l'occupation, c'est les One V qui vont gagner et qui vont tout mettre dessus. Donc là, il me reste 1500. Alors un petit peu plus parce que j'ai des oric à récupérer. Voilà, 1625. Et évidemment, maintenant, il faut vraiment maxer, maximiser plutôt les gains. Et donc, je vais tout mettre sur les One V. Est-ce qu'ils ont une chance de gagner oui, je pense qu'ils ont une réelle chance de gagner. On va, quoi qu'il arrive, de toute façon, récupérer des auriques, hein, en dessous. Hein, Puisqu'on a parié, on ne peut pas tout perdre là. Mais c'est des paris risqués. Alors, si on résume les paris que moi, je vous conseille. Encore une fois, hein, le store n'est pas oufissime. Regardez, hein, à part les 2000, j'aurais pu en acheter l'un des deux. Et Si j'avais pas fait de pari autour d'avant, j'aurais pu acheter même les deux coffres de matériaux d'équipement. Excepté les coffres de matériaux d'équipement. Le reste, on s'en fout un petit peu. Alors, ce n'est pas les règles. Je vais retourner dans le store. C'est, On s'en fout un petit peu. Du coup, je vous conseille de maxer sur les One V de, pour le score d'occupation de mettre alors le flag ouais c'est ça hein, le score c'est bien ça hein, c'est bien l'occupation le, le score de tombeau pardon le score de tombeau de mettre les 60 gt le score d'occupation de mettre les 1v les 15 du le score du nombre de morts mettre les 60 gt et le score de farming de mettre les 1v et si vous voyez hein, ce que je dessine dans les paris en dessous c'est cohérent avec une victoire des euh, One V on va voir j'espère vraiment qu'il gagnerait s'il gagnait eh ben, et qu'on avait raison partout on récupérerait à peu près sur le premier pari du match, on récupérerait autour des 2000 auric en plus, et surtout ceux d'en dessous, on récupérerait 800, on récupérerait 2800 auric, on aurait 6000 auric, et avec 6000 auric, normalement, on vide le, quasiment le store. Ah non, on ne vide pas tout à fait le store encore, il faudra refaire un pari, mais en tout cas, on pourra se mettre déjà bien. Voilà pour ce pari, c'est risqué, je vous l'accorde, mais sans risque, pas de gain, gros risque, gros gain, vous le savez, même si ce store-là n'est pas, est pas ma priorité numéro une, je pense qu'on a de bonnes chances de se mettre bien. Passons à présent les amis à cette golden carotte de Lilith concernant, concernant les formations. Parce que là, ils ont été magnifiques nos amis de Lilith. Alors vous le voyez sur mon serveur, je, pas, je suis sur le 1474, 1474, je n'ai pas encore les formations, je n'ai pas encore le bâtiment, j'ai rien du tout. Et Lilith a envoyé un mail in-game à un certain nombre de royaumes, de joueurs sur ces royaumes-là. Et regardez, je vous ai extrait un petit screen qui vient d'Absodian. Ce screen-là, euh, il est passé sur le Facebook officiel également en plus du Discord d'Absodian. Et les euh, Lilith a envoyé donc un mailing game à une liste de serveurs. Et comme de par hasard dans cette liste, il y a le 1254 de euh, notre ami Bunny et Shizgul. Comme de par hasard, hein, pour annoncer qu'une trentaine de serveurs, allez j'exagère, une ah, peut-être une trentaine, ou ouais, une entre une bonne vingtaine en tout cas, une bonne vingtaine de serveurs allaient de nouveau recevoir les, euh, la mise à jour et les formations euh, notamment et l'armement, les attirails, et vont pouvoir en bénéficier. Cette liste est relativement restreinte et ils continuent de dire qu'ils vont mettre ça au fur et à mesure. C'est. Totalement unfair, injuste. On se retrouve face à des royaumes qui vont avoir une expérience beaucoup plus grande parce que Lilith met énormément de temps. Là, les derniers qui ont, eu, euh, qu ont eu une mise à jour sur l'attirail, c'était il y a déjà... Que je dise pas de bêtises, il y a un bon mois. Et là, regardez, ils en rajoutent seulement une grosse vingtaine. Et donc, on se retrouve avec une équité assez importante. Hein, parce que là, c'est pas une question d'ancienneté du royaume. Hein. Il y a des royaumes jeunes, il y a des royaumes anciens. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Du coup, Lilith nous met quand même une belle carotte pour tous ceux qui n'ont pas accès aux attirails. Et en plus de prendre une carotte, comment Lilith fait ce tirage au sort Pourquoi retrouve-t-on un gros royaume comme le 1254 dans la liste et pas d'autres très gros royaumes impériums ou beaucoup moins euh, connus du moins. C'est vraiment étonnant. Il y a donc un sondage, pas un sondage, hein, si c'est un sondage qui disent, c'est une suggestion, voilà c'est comme ça que ça s'appelle, sur le Discord officiel qui a été lancé. Je vous la montre tout de suite. Hein. C'est euh, sur le Troll Slayer hein, qui permet de faire des suggestions sur, encore une fois, le Discord officiel de Rock. Alors là, sur le screen, elle est qu'à 929 mais on est bien plus haut maintenant, on est à plus de 1500 si je ne dis pas de bêtises où il est demandé à Lilith de sortir le système de formation, c'est la suggestion en haut de sortir le système de formation pour tout le monde en même temps et pas euh, et ils disent pas au hasard en prenant des royaumes au hasard. Clairement, c'est une très très grosse carotte. En dessous, il y a un autre poste. Que, hey Lilith, est-ce que vous pourriez arrêter de considérer les royaumes de manière aléatoire sur la formation et les sortir sur tout le monde en même temps. Patati patata serait plus faire. Bref, le premier, le premier n'hésitez pas les amis à aller sur le Discord officiel. Je vous mets le lien en suggestion directement sur ce sondage pour que vous puissiez aller. Cocher la case, oui, le petit yes vert là pour dire que vous voulez que le système de formation, si vous trouvez ça plus juste, hein, évidemment, si vous n'êtes pas d'accord à hein, cocher la Croix Rouge, que le système de formation doit sortir partout en même temps. Parce que là, c'est quand même une grosse carotte en prévision pour tous ceux qui n'en bénéficient pas, qui n'en bénéficieront. Pas compliqué à dire ça aussi. Hein. Donc vivement qu'il le sorte et faut qu'il le sorte pour tout le monde en même temps. Voilà pour cette méga carotte en cours, les amis. Je vous mets le lien en description encore une fois. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous vous en pensez et comment c'est sur votre royaume si vous avez eu la chance de faire partie des royaumes tirés au sort par Lilith. On finit les amis en parlant KvK. Comme promis, hein, on va parler d'un KVK très intéressant et qui est tout juste à son commencement. Il s'agit du KVK, évidemment, du 10-21. On ne peut pas le rater, le KVK du 10-21, finaliste de la Ligue Osiris. Le 10-21, donc un très Très gros royaume, on y va tout de suite. Vous le voyez, il est sur le KvK du 22-68. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux royaumes imperium, Donc le 10-21, qu'on connaît à présent grâce à la Ligue Osiris notamment. Et les SV68, évidemment, qu'on fait. Une belle Ligue Osiris, mais moins belle que les 10-21. Bien sûr, on se retrouve donc le 10-21 est tout seul en haut à gauche sur son territoire. Le 22-68 est tout seul en bas à droite sur son territoire. Sur le papier, c'est les deux, les deux plus puissants. Et regardez ce carnage que ça va être. Tous les autres sont à 3 royaumes. Ça veut dire que le 10-21 et le 22-68 sont aussi puissants en matchmaking que 3 royaumes réunis. C'est clairement unfair. Et n'importe quoi ce matchmaking fait par Lilith, franchement, je ne comprends pas. On est à 9 jours, 9 h 5 minutes et 48 secondes. Les portes de niveau 4 ont déjà ouvert et ont déjà, oh, sont déjà été ouvertes. Hein. Et on va aller tout de suite voir ce que ça donne sur ces royaumes là déjà regardons les euh, différences qu'on a face à face et vous allez voir hein, c'est là en plus quand on a trois royaumes c'est n'importe quoi franchement trois royaumes il faut au départ pour le la coalition on a tout de suite les trois il faut prendre les trois plus grosses alliances de chacun des royaumes le 10 21 18 milliards 18 milliards 300 millions 2 milliards 8 2 milliards donc clairement ils ont qu'une seule alliance mais quand même ils alignent 22 millions sur cette première coalition. Alors, ce n'est pas énorme, hein, 22 millions. Le 10-21, comme le 22-68, sont des petits impériums, mais avec une très grosse alliance de stratèges. 7 milliards, 9 milliards et 2 milliards. Vous allez me dire, oui, c'est la même chose. Ils sont à 19, presque 20 milliards. Non, ça n'a strictement rien à voir. Les mecs n'ont pas, quand on a une alliance qui est que à 9 milliards, on a évidemment, et malheureusement pour eux, hein, pas de méga baleine Alors là je suis sorti du KVK Hop là je suis sorti du KVK On y retourne tout de suite avec mon gros doigt J'ai cliqué à côté Non c'est pas celui là c'est celui là Et voilà hop là voilà comment je suis sorti donc on redézoome, ça n'a strictement rien à voir en termes de puissance. Une alliance à 18 milliards et deux alliances à 9 milliards, c'est clairement pas comparable. Celui-là, c'est le troisième plus puissant normalement sur le papier. Les MCM, ils se retrouvent à 14 milliards, 6 milliards et 2 milliards, presque 15. Alors là, en puissance, ils sont au-dessus. Mais non, encore une fois, ça n'a rien à voir. On va directement jumper sur le deuxième Imperium, voir si lui, il va pouvoir tenir le choc face au 10-21 ce que euh, je ne pense pas, mais peut-être je me trompe, je me trompe parce que le 22 68 est quand même moins puissant. Voilà, 14 milliards 8, 12 milliards, 11 milliards. Lui a une chance réelle s'il si doit se fight contre le 10 21, puisqu'il va avoir du soutien. Mais encore, ça va dépendre du niveau de méga baleine qu'ont le 10 21. Mais presque 15 milliards, 12 milliards, 11 milliards, le 22 68 sur le papier, a un très gros avantage. On regarde le dernier coin parce que normalement, c'est le quatrième dans l'ordre des puissances. Ça se trouve, il peut avoir 3 alliances à 10 milliards et ça serait une grosse surprise. 9 milliards, 10 quasiment, 10 et que 4 pour la dernière. Franchement, ça va être un KVK si le 22-68 et le 10-21, ce que je crois, ne sont pas alliés, qui va être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé à l'ouverture des portes Regardons, en Bengala, le 10-21, évidemment, est sorti et a encerclé son adversaire, le pauvre. Que voulez-vous qu'il fasse Ce royaume-là, hein, leur plus grosse alliance, elle est à 11 milliards. Ils ont une deuxième à 10 et une troisième à 8 ça reste quand même limité parce qu'ils n'ont pas, très probablement pas de méga baleine. Donc forcément, ils se sont fait enfermer. Bon, probablement la même de l'autre côté. Regardons, non, il n'y a pas eu... Euh, si, si, ils les ont enfermés. Donc ils ne sont pas alliés avec eux. Ils les ont aussi enfermés de l'autre côté. Euh, Est-ce qu'ils ont pu sortir Oui, ils sont avec leurs alliés ici. On va tout de suite voir hein, qui est avec qui. Hein Oh, euh, le Weiji, ils se sont fait enfermer. Donc, le royaume, je dis pas de bêtises, non, ils se sont bien fait enfermer. Le royaume en Leverkusen est allié au 10-21. Et, que... Et ce royaume, il a même pas tenté de sortir face à l'autre. Hein. Donc, le 22-68. Et le 10-21 sont bien l'un face à l'autre, à gauche, il est avec son allié. On a l'air d'être avec un petit 4 versus 4 à l'ancienne et ça va faire plaisir. Donc ce KVK, il va être à suivre, surtout quand on va arriver au choc du 10-21. Face au 22-68, on va voir qui gagne l'alliance de baleine ou les alliances un tout petit peu moins de baleine. Avec des, évidemment des gros joueurs CB, mais moins de bannes. Regardons euh, une dernière fois les Blackjacks. Hein, hop là, voir l'Alliance, les membres de l'Alliance. Donc là, je suis sûr que Non, je suis bon, c'est quoi cette puissance à 17 millions pour le lead Ouais, déjà, on a un bon roadster. Ils ont quand même des très, très gros joueurs. La majorité, tous au-dessus des 100 millions, avec même des baleines à 200 millions. Ça va être du très, très lourd ce combat sur les prochaines zones. Ce KVK, le C1 1651. Évidemment, on va le suivre avec attention, les amis.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 make their head drop